Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler euh, d'une thématique que je trouve très intéressante qui est euh, à l'intérieur de notre collectif, comment aller rencontrer notre plus grande peur et là, euh, la semaine passée, j'ai accompagné euh, un, un couple qui mène un projet en commun euh, et euh, la femme venait avec une thématique qui était le patriarcat à l'intérieur du projet et euh, je, je trouve ça très intéressant déjà et très courageux d'aller euh, oser regarder à l'intérieur de nos collectifs quels sont les, les rapports de domination qui peuvent s'y jouer racisme patriarcat euh, homophobie euh, validisme il y a tellement de zones d'ombre qu'on ne regarde pas euh, et qui peuvent être quand même fort présents dans les collectifs qui touchent à l'écologie. Euh, C'est comme si euh, on, on ne voulait plus instrumentaliser la terre, mais qu'on continuait à s'instrumentaliser entre humains. Euh, et donc voilà, cette thématique est arrivée euh, euh, à ma porte euh, la semaine dernière. Et donc on a posé le patriarcat, on a posé le projet, et euh, on a posé les, les deux personnes, plus euh, leur brillance, la brillance de l'une, la brillance de l'autre. Et puis finalement, dans le champ est arrivée la brillance du masculin et la brillance du féminin. Et ce que j'avais envie de, de vous raconter, c'est que euh, le patriarcat prenait beaucoup de place dans le champ. Euh, C'était un, un objet qui était tout noir et qui était gros. Et euh, quand je mettais ma main dessus, ça semblait être un gros, gros boulet, un, un gros boulet tout noir. Et puis, euh, moins on allait à sa rencontre, plus il faisait peur et plus il prenait de la place. À un moment donné, c'est vraiment devenu du goudron, du goudron qui s'étalait dans, dans tout le champ. Et puis à un moment donné, c'est la femme qui euh, s'est sentie euh, dans sa dignité, dans sa puissance intérieure, qui a été rencontrée, le patriarcat, et qui a avancé vers lui. Et plus elle avançait avec calme, détermination, euh, courage et force, et plus le patriarcat devenait de plus en plus petit. Euh, à un moment donné, c'était devenu une bille, et puis c'était devenu une pointe de, de bique, tout, tout, tout petit. Euh, et je trouve que ça c'est très intéressant dans les constellations, c'est que quand on va rencontrer ces peurs et quand on va rencontrer ces ombres, euh, elles se transforment et euh, elles délivrent le message. Et donc là le message c'était euh, cette vigilance par rapport au patriarcat à l'intérieur du projet, c'était ça que j'étais venue vous montrer que s'il n'y a pas une vigilance, que s'il n'y a pas une, une attention particulière, je prends plein de place. Et donc euh, si on, on souhaite un, un, un projet qui soit respectueux, euh, ça demande à, à regarder ça. Voilà, je m'appelle Nancy Darding, je suis constellatrice de projet et maintenant aussi formatrice. Je lance d'ailleurs en avril une formation pour devenir constellatrice de, de projets, ce sera dans l'Essonne, dans la région parisienne et si ça vous intéresse mon site internet nancylearning.com n'hésitez pas à liker, à transférer, à vous abonner avec euh, la petite cloche de notification et euh, je me fais une joie de, de partager euh, ce qui me semble être euh, euh, transmissible euh, dans les, le cadre de l'accompagnement la, euh, de des collectifs je vous souhaite une délicieuse journée et à bientôt